Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? En cette belle journée de samedi, euh, il est actuellement 13h10, euh, enfin 9, mais il sera 10 bientôt. Vous inquiétez pas. Donc, du coup, dans cette belle journée nuageuse euh, d'automne, de, de on se retrouve pour un nouveau live. Comme vous avez vu dans le titre, on va euh, aller sur quelques petits serveurs. Mais avant, on va mettre la cam et vous aurez une petite surprise. Pour la première fois de votre vie, j'utilise enfin mon fond vert. Quand même. C'est pas un peu stylé quand même. Le twist en fond vert, c'est un drap vert. Non non C'est pas un drap vert hein. C'est vraiment un fond vert Attends, si tu veux, je peux te trouver. 3, 2, 1. C'est vraiment un fond vert. C'est pas un drap. C'est vraiment un fond vert. Je m'y donne même pas. C'est quoi ton fond vert What the fuck C'est un fond vert qu'on a acheté en deux spies avec mon père sur un site. Pourquoi il est démonté sur mon père qui de Twitch. Je <rire> Ça... <rire> euh, suis mort. Ça <rire> font vert qui vient de Ouija. <rire> Qui est à 5 balles, tu sais. C'est le premier fond vert qui vient. Bon, allez, toi, tu viens avec moi. On bat les coups si tu pues. Tu viens. <rire> du coup, je vais aller sur un site spécifique. Et qui est français, bien sûr. J'ai espéré trouver des serveurs euh, qui sont compatibles pour Minecraft 1.16.5. Ouais voilà, c'est un cas si on va aller. On va aller sur des petits serveurs hein, pour voir euh, si c'est possible. Je mettrai bien sûr les pieds en, dans le chat. Hein. Si vous me voyez éternuer, c'est normal, c'est que j'ai la Covid. <rire> non, je déconne. Mais imagine quand même. Un serveur bien pourri, genre L.N.O.X. Tu veux ma mort ou quoi <rire> Tu veux ma mort, clairement. Tu veux ma mort. <rire> genre, il y a tout le stuff qui vient, tu sais. <rire> Donc, on, va, on va visiter quelques petits serveurs. Oh, genre Senticraft par exemple Bon allez on va visiter d'abord Santicraft Voilà premier serveur On va voir si j'ai accès ce serait bien quand même Bon ça marche souvent C'était très, très bien comme visite de serveur hein. C'était très très bien <rire> C'était extrêmement génialissime, J'ai tout exploré C'était Il y avait juste un écran mais bon Mais pourquoi tous les serveurs où j'essaie de me connecter Ça marche pas frérot Attends je vais essayer de me connecter sur Edenox. Euh, j'ai aucun problème Regarde, j'ai aucun problème, mais ce que Attends, faut aussi que je change le skin au passage. Hein. Faut que je sois bien à l'aise. Hop oh, ah, si, il y a. Yeah. Trouvé Voilà mon magnifique skin Voilà Bon, c'est un peu bugué, mais c'est pas grave. <rire> Allez, on visite ce petit serveur-là. En espérant que cette fois-ci je peux. Alors, j'ouvre sur ça. Hop, notre cube. Hop. Bah, enfin Enfin, un serveur où j'ai enfin accès. Ah, c'est beau En plus, il y a les loups-garous. Putain, jamais joué à ce jeu, mais. pour un loups-garou <rire> Putain, alors au ça s'est fait avec mon magnifique skin. Mon magnifique skin, oui. Est-ce que vous croyez que je vais me faire ban ou pas Est-ce que vous croyez ou pas Oh, mais il est beau ce serveur Ouah. en vrai. En vrai, il est beau. Il y a un petit jump et tout. Vous n'avez rien vu en vrai. C'est stylé en vrai le serveur hein. sans déconner. Armure et chapeau. Hmm. J'arrive pas à respirer Bah c'est Jumpcraft. Ah c'est Jumpcraft Oui C'est un IP. Eh mec, ça a grave changé. Y'a voilà les nouveaux jeux. Y'a plus que. Y'a un serveur anarchie, je suis à 100 000 blocs du spawn. Oh On m'a dit anarchie, bah moi j'ai joué à Anarchie hein Ah c'est on Mais blocs du spawn bon bah. Ils ont même un pack malheureusement. Ouais. Est-ce que, mon... est que mon Steam va survivre ou pas J'en ai aucune idée, malheureusement. Uh -oh. User disconnected ah bah non. From your channel. Ah bah ça crache Ah Ah, ah. ah c'est bizarre Ah c'est bizarre ça mon... mon Minecraft a craché ah. <rire> Mais est-ce que t'as mis le Texture Pack bah, Faut pas le mettre T'allais <rire> <rire> pas le de base Je le mets pas du tout <rire> <rire> Mais je l'ai pas mis, je, rac... je crache pas hein. Alors j'ai un pire PC que toi <rire> Euh, putain, vas-y, ne l'as pas. le P sera en minuscule, bien sûr. Euh, je suis mort. Il est con lui. Je savais pas moi. Moi je croyais que c'était un petit texture pack perso. Ah non mais... euh... vraiment ça ajoute des... des textures de dans tous les sens. Hein. Oh merde. Genre sur la tête de... En vrai, euh, là, en là je te ah, dis euh, sans texture pack sur la tête de tous les PNJ, il y a une ou euh, en... en diamant. Ça fait une flèche euh, vers le bas, un hein, truc du genre. Oh. Oh Bonsoir. Oh. <rire> <rire> eh, Vas-y, <rire> j'en ai marre, bah, ça me saoule Il encore crash. <rire> aussi dit, bah t'es <rire> <fois d 'affilée. rire> ouais, pas fou. Quatrième fois d'affilée. Si je ben, oui, pas... ah. oui, tu oh. peux aussi faire oh. un plugin. Ah. Oh. Non, Oh enfin, s'il vous plaît. Oh, ça m'a pas <rire> oh, montré du trop bien. Laissez-moi. Avec ma belle oh, merde. Oh, merde. commande inconnue, non, Attends, de, attends. attends activé. de la part Oh merde part oh, oh. Oh. de la part Blacky, Blacky, Blacky Blacky, Blacky, Blacky de la part de la part euh, pareil, non, parce que vous avez un demi cœur en gros. Ça, Il me suis vu là, je retombe, je meurs. Oh, oh, oh je me suis auto-poussé, je me suis auto-poussé. Craft-toc, c'est Attends, Euh... Y'a a pas un ou genre il euh, y a une économie dessus pour qu'on puisse la casser. Craft-toc, craft bien son craft, craft L'économie est pétée, genre non, mais genre, euh, bien. Y'a pas. Ah il y a Lunax Coucou. Ah Sur le lobby 1 y'a multi-core et sur le lobby 2 y'a Lunax. Ah bon Ah ouais Et sur le lobby 1 y'a immersive. Oula Ah oui Mon fameux skin Bon, plus qu'à espérer que je puisse pas me faire rejeter, ce serait bien. Rejeter de l'humanité. Oh Pourquoi un écran blanc La tête de ma voix de Baki. t'as fait quoi donc, je t'ai envoyé une demande euh, de partie et t'as crash. Ah! Et t'as dit. Oh putain, j'ai un, euh, un écran blanc. <rire> quand je t'ai envoyé la demande. Ah, j'ai un Il est l'écran blanc. Hein. Ah non, c'est bon. Est cool bon. Oh, le mec s'en Chut. Ah, mais t'es tout en bas. Moi, je suis pas tombé. Regarde tout en haut! Bah, alors ça joue sur craft Bah, ouais mon, mon, mon, mon stream a craché C'est <rire> qui qui te dit euh, bah alors Il euh, y a Lunax, et au stream. <rire> Avec mon magnifique skin euh, normal, on va dire. Ouais, montez pas, montez pas, montez pas T'inquiète, t'inquiète, c'est la rue. <rire> oh, oh, il est traumatisé le pauvre Non, j'ai traumatisé les gobelins <rire> Bon. Alors, son milieu, je arrêter. Ah, bon bah, rip. Oh. Ah, mais pour le truc du milieu, en vrai. Fait... Oh, je suis nul. C'est chaud. C'est du Ah, t'as réussi, toi aussi. T'as essayé. Bah, <rire> j'ai essayé quoi. Ah, <rire> putain, <rire> t'as Vas-y. Essaye. Pense-t-il. Oh, pense, -tique. pense -tique. Essaye. Dommage. <rire> <rire> on est tous morts. Elle est mort aussi. Moi, <rire> bon, attends, je vais arrêter mon stream. Le faire un petit raid. T'as revu. Je dis oui peut-être. Franchement, c'est. Franchement, <rire> c'est. Oh, il y a quelqu'un qui débute Minecraft PC. Oh mon dieu, moi. oh mon dieu. La qualité de stream est incroyable. 240p. Waouh. Wow. <rire> <Oula. rire> oh est... Oh, mais mec, j'ai un écran, il affiche pas aussi beau. C'est mec, c'est incroyable. Comment on fait, ah, ah bah. Je peux pas sur ton stream qui demande si la vidéo ah, attends, est saccadée. Est-ce que dis, t'as est Discord Ouais, ouais, est-ce que t'as Discord Salut, juste Black euh, Kai. Je vais te frapper Je vais frapper mon pseudo-cromolet okay, écorché Oh que... <rire> il, il a pas eu de pitié Il a dit Black Kai <rire> <rire> Je lui dit pas, il a dit just, just Black Kai Je lui ai Black Kai Oh, il va donner le Discord. Et ce serait bien que pendant qu'il donnait le Discord, bah, il y a un petit raid, je sais pas. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le qui vous dit au revoir.